Merci beaucoup. Bonjour madame la députée. Bonjour. Alors vous êtes en France aujourd'hui, n'est-ce pas, député au Parlement euh, syrien. Oui. Alors euh, qu'attendez-vous réellement de la France euh, pour euh, la résolution de la crise syrienne Oui, j'attends de la peuple français euh, de, de, de, presser, de presser sur son gouvernement, de parler la vérité de ce qui se passe sur la terre syrienne et de ce qui se passe vraiment et de regarder de deux yeux, pas d'être le gouvernement français le ministre des affaires étrangères euh, en, dans le gouvernement français euh, avait un, un œil aveugle qui ne voit pas ce qui se passe euh, sur la terre syrienne et qui parle de son opinion euh, loin du point de vue du peuple syrien. Le peuple syrien veut euh, résoudre leurs euh, leur problèmes euh, eux-mêmes euh, euh, sans, sans interférence euh, externe. Elle peuvent euh, résoudre ces, ces euh, problèmes. Euh, alors euh, nous voulons stopper de financer les, les terroristes sur la terre syrienne par les argent par les armes et de euh, arrêter euh, cette euh, euh, cette interprétation sur la terre dans le problème syrien et dans la crise syrienne et nous les Syriens peuvent arriver aux solutions et peuvent être en paix nous demandons la paix et nous demandons d'être euh, euh, euh, isolés de ce terrorisme. Et, oui, oui. Mais dites-moi, euh, madame, euh, qu'attendez-vous qu réellement de Genève 2 euh, Nous attendons d'appliquer de, de, euh, les résolutions de euh, la Conseil de sécurité spécialement la résolution euh, numéro euh, euh, 1373 euh, euh, euh, et euh, de stopper et de juger les pays qui, euh, qui euh, financent les, les, les terrorisme par l'argent euh, et les armes et de nous euh, attendons que Genève 2 euh, arrive à stopper la guerre en Syrie par l'interférence euh, euh, des pays externes et, et de, les, de nous laisser de résolu, de résolu, de résolu, de résoudre nos problèmes tout seul. Merci Madame la députée. merci. merci.